Bonjour et bienvenue sur la chaîne ArgoNaut. alors ça c'est un petit vlog euh, que je compte te mettre là au début du mois Et en fait, d'où est-ce que je te parle Et bien là je suis à SIF, la fondation de corail de Saba Et je vais aller plonger avec eux aujourd'hui, je vais en profiter pour faire quelques plans de la vidéo pour mon documentaire oursin Pardon. Surtout, en premier, et ça, ça va être la partie la plus cool. On va aller explorer un récif où personne n'est jamais allé. Um... How do you discover this reef? The entire south side is a real reef. There a long time. It's our oldest reef. And on the Snellius, which is the navy ship that maps the uh, bottom of the ocean every ten years, I saw that there was a big patch of reef, uh, promising. Um, Piece of uh, geographical okay. formation. Follows the rough shape of where it starts from about 50 meters deep here because the light penetrates really far. So 50 meters might seem quite deep, but for the corals here it's doable. Also for the seagrass actually. And then it comes up and it sort of goes back down again and up and down in these in these strips, right? So I saw those on the Snellius and I saw a really big one between Hole in the Corner and Giles Quarter, somewhere out here. Okay. So I really want to check that out. A new dive site? Maybe. Um, maybe. maybe, maybe. We'll see. I just want to look at it, so let's do that. Welcome to machine. And can you show me where where are your transplantation? Okay, so the coral outplants. It's there, there. In 2018, we planted about 15 fragments of the Acropora cervicornis. They've been doing pretty well. However, we lost about. Five to eight fragments of those, but the ones that are still out there, they thrived. They grow from this big to this big. And today we're gonna go back and measure them all over again to have a comparison between 2018 and today. The corals that are still alive. Okay. <laughs> Donc voilà ce qu'on va faire pour ce petit vlog On va explorer un nouveau récif et cartographier le fond Et on va aller vérifier des transplantations de corail bon, ça va être, ça va être où le bien Méviéran Tu veux voir Bon on va y aller Ça fait une semaine qu'on a un héron Il fait sa vie dans le port Il se pose sur les bateaux Bon il fait caca partout aussi un pelican. <laughs> déception, on a fait la plongée, donc tu as vu, il y avait des, des séries, euh, c'est ce qu'on appelle des doigts de lave en fait, c'est des topographies à base de lave qui ont créé des sortes de coulées, mais on n'a pas trouvé notre récif, donc maintenant on va aller euh, au niveau de la zone, il y a eu des transplantations de corail et on va voir comment se portent euh, nos acroporas. Hein? attends je te montre. Bon, allez, on va voir ça, what are you doing ben cet homme a éternué, on l'a viré du bateau. Pour aller mesurer des, des tailles d'acropora. On va voir comment ça se passe, mais euh, je m'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça peut pas être plus un échec que la première où on cherchait le récif qu'on n'a pas trouvé. Donc euh, là, euh, pas, ça va bien se passer. On va voir des cornes de se serre. report donc la petite pause que je t'explique un peu tout ce qui s'est passé en revenant après avoir regardé les, les colonies de coraux en fait yello il a croisé un lionfish il l'a défoncé. Donc le lionfish, il est pêché parce que c'est pas une espèce endémique de la région et elle pose beaucoup de problèmes. Donc il est régulé, il est tué le plus possible. Et là, Yelo, il va nous montrer comment est-ce qu'on prépare, on pré prépare le lionfish pour pouvoir le cuisiner plus tard sans se blesser avec les pics. So the lionfish has spines, three different locations. The most prominent are here. These are poisonous. Here, you can see it if I peel this back a little bit. Here on the oh, yeah. the back, as two or three. One, two, three. And then sometimes they have them on the tail. Yeah, here. Uh, Here's a small one. Right there. Okay. Very... Um, These do not have any spines. But I take them off anyway. The venom lasts some time after they die, it's not poison. Euh attends une minute Là j'ai un petit problème parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo Et euh, ce qui se passe à ce moment là c'est que Yelle va l'ouvrir en deux Et je sais pas si je peux vous montrer ça Enfin je sais pas si vous avez envie de voir ça En fait dans les vidéos Dans les prochains documentaires que je compte faire Je compte parler du lionfish Et je compte même justement vous montrer les organes Parce qu'il y a des choses qui sont super intéressantes Notamment le fait que Les euh, lionfish dans les Caraïbes Ce sont des poissons obèses ils ont plein de dépôts de graisse et ils ont leur foie complètement éclaté. Mais pour ça, il faut le découper, il faut l'ouvrir et puis il faut arracher le foie à main nue. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou pas. Comme ça, je sais si je pourrais en fait euh, mettre ce genre de plan dans mes prochaines vidéos. Bon, on retourne à la vidéo. Il y a encore un dernier petit truc que j'ai envie de vous montrer. Bon alors, en revenant, j'ai un collègue qui m'a appelé sur la radio en me disant qu'il avait trouvé un, un poulpe. Et il est en train de faire des photos macro du poulpe. Et moi je t'avoue que j'aimerais bien te faire une petite vidéo d'un octopus. Donc avant de quitter l'océan, je vais appeler mon collègue, il va venir me chercher et puis je vais essayer de t'emmener voir une pieuvre. Je vais pas faire beaucoup d'images. De moi qui plonge mais j'essaie je de me focaliser sur la pieuvre parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie donc j'espère que je vais pouvoir te montrer ça allez à tout de suite et voilà donc notre petit octopus et je vais t'appeler Raoul Raoul le poulpe ça sonne plutôt bien selon mon collègue biologiste marin Max Canut euh, le gars en arrière-plan là il s'agit d'un octopus Burry si tu connais le nom de sa famille en français n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que moi j'ai pas trouvé il était vraiment très plaisant à filmer car Raoul interagissait avec nous Max avait ramené différents cailloux de différentes tailles, et Raoul avait un faible pour celui-ci. Mais oui, avec ses petits bras, il vient le chercher. Et il doit sûrement essayer de construire une véranda pour sa résidence secondaire. Moi, j'aime beaucoup les pieuvres, c'est vraiment un animal fascinant et j'espère pouvoir un jour t'en faire toute une vidéo. En plus, en photo, ils sont super Et j'en profite pour te parler de mon Instagram, argonaut-travel, où tu pourras retrouver par exemple bah, cette photo, ou bien celle-là, et puis euh, plein d'autres, avec des petites stories, des trucs bien. Comme toujours, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager mon travail et surtout à t'abonner. On se rapproche tranquillement des 1000 followers et ça m'encourage beaucoup pour l'avenir, surtout en ce moment. Tu retrouveras normalement une vidéo Argonaut Pro dans quelques semaines et on se retrouve le mois prochain pour un vlog ou mieux si j'arrive à le filmer pour un documentaire qui parlera des espèces clés de voûte dans l'écosystème. Pour finir, je compte faire une petite vidéo FAQ pour mes 1000 abonnés donc si tu as des questions générales sur ma chaîne ou sur moi, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ben on se dit à bientôt dans le bleu, ciao Oh, j'oubliais, si tu te demandais comment est-ce que je réalise mes plans macro ou mes photos, et ben c'est comme ça. Et je ne touche même pas le sable, hein.